Qu'est-ce qu'il y a encore, toujours, tu, tu râles ah, J'ai plus de sous, c'est la fin du mois, j'ai plus rien dans mon frigo Ah c'est ça, tout l'argent dans les stéroïdes, rien dans les courses hein. Toujours, toujours cette blague ah, ah, de merde ça. Non mais si je mange pas, je vais perdre du muscle, Gros, c'est mon métier Écoute, tu dois tenir combien de temps là Là, euh, une semaine, ce serait bien déjà, une semaine, dix jours J'ai 50, c'est tout ce qui me reste aussi, après c'est fini, tout dans les produits aussi Ça c'est la famille ça, ouais. très bien Ça c'est ah, la famille, vie de ma mère, meilleur cousin <rire> Ok salut les derriers et bienvenue sur Fitness Fusion On est là pour faire des fusions j'avais oublié donc vous l'aurez compris, le titre de la vidéo, euh, faire des courses de musculation pas chères, donc pour moins de 50 euros les gars. Et pour cela, on va à Aldi. Aldi, voilà. Aldi, c'est le magasin qui m'a sauvé quand j'étais étudiant. N'allez pas au champ, n'allez pas à Leclerc ou quoi. Même s'il y a des choses pas chères, Aldi c'est le top. Il y a des bonnes choses pour la musculation. Bon, on est parti. Aldi les gars, le magasin pour prendre de la masse. Il s'est déjà arrêté. Donc ça, c'est pas notre rayon, les gars. Si, si, c'est mon rayon, frère. Le rayon donuts sucrés au sucre. Ceux qui ont la rêve, vous êtes des, des, des vrais hommes. Je connais pas les donuts sucrés au sucre. C'est terres qui dit ah. ça. Un donut sucré au sucre. De ça sucre à quoi d'autre Donc là, déjà, on a des boîtes, ça peut être intéressant. Hein, les gars, tout ce qui est légumes et tout. On va en prendre quelques-unes, albino. Là, les légumes, il n'y a pas besoin qu'ils soient frais. La seule différence avec le frais, c'est que ça va être un peu plus salé. Mais en vrai, ça passe. Donc on va prendre des haricots. Moi, j'ai toujours pris comme ça. Hein. Ah ouais On va prendre... Donc là, c'est moins d'un euro la boîte, les gars. Vous faites deux repas faciles avec ça. Donc là, 3 euros, on a six repas en légumes. Ah bon bah, Je divise la boîte en deux à chaque ouais, fois. Toi, Tu manges rien, toi Ah, toi, une boîte, c'est un repas Une boîte, c'est un repas. Vous comprenez pourquoi il est obèse Je suis obèse, écoutez-le. <rire> bah C'est magnifique ici. Quel des trucs dégoûtants. Ton sardine, c'est protéiné. Vas-y, vas-y. Du crabe, j'en veux pas. Tu manges vraiment pas beaucoup euh, Macro, il y a macro. Macron <rire> Du tout, on va prendre deux boîtes parce qu'on en, on en mange pas mal. 1,76. Après moi j'aurais pas pris comme toi parce que je mange pas de poulet euh, comme ça. Je mange pas du poulet comme ça, j'aime pas le goût. Je déteste le goût, moi il faut qu'il soit mariné ou pané ou j'en veux pas. Ouais mais là on va pas faire la difficile, on a, on a un hasse. il nous reste 50 balles. C'est la vidéo. Les gars tout va bien, hein. financièrement ça va. Hein. Ah, le moins cher, non, on non, part au moins cher. Hanouf, de... Non non non, pas de porc. Tu arrêtes de faire le musulman Non mais, fait, mais bon, le porc il y a plus de gras les gars que de protéines. Ça dépend, hein. Le saint Agur, il glisse. Tu le vois le champ de Il y en a pas gros, je t'ai dit, il a que du cochon. Oh, ah, à droite, regarde. Ah là, blanc de poulet. C'est très bien, les gars. Ça, vous pouvez en prendre deux. Ça fait les collations. Les collations bric. Hein. On rentre à la maison Non. Elle okay. nous a pas pris pour dédier, je te le dis. Mais bah, sûr que si. Ouais, j'étais une armoire Il n'y a, a pas dédié comme ça Bah si, justement. Dans la musculation, il n'y a que ça, frère. Il est bien là, le problème. Y a, okay. Dans les, les mecs gars. musclés, il n'y a que des mecs bizarres. Méfiez-vous, hein. Si vous mangez comme ça, vous allez devenir costaud et on va vous prendre pour des homosexuels. Frère, c'est simple. Quand tu fais de la muscu, on te dit ça va attirer plein de meufs. La seule chose que ça t'apporte, c'est des mecs dans TDM qui te disent ouais. « Fais voir ton trou du cul, c'est tout ce que t'as, frère. » Je peux confirmer en vidéo avec ça mais... frère. <rire> Il y a une part de vérité là-dedans. <rire> on présente le nouveau monde de la FF. Il vient se nourrir. Ah, c'est vrai qu'on avait présenté euh, <rire> Roméo et Rodin, mais on n'a pas présenté... Euh... Shadow. Il l'a appelé Chat. Shadow. Chat. Shadow. <rire> bon les gars, on a essentiellement acheté de la protéine, donc ce chat-là, moins de 10 <rire> balles, déjà, ça passe au pare ça. Oui, c'est grave. <rire> non, on, va, on va le bouger. S'il te plaît, eh. allez. Eh, c'est mon chat, frère, tu lui fais des bisous, t'es un fou, toi. Non, non, pas pas seulement. On laisse moi un petit peu. Comme je disais à la caissière et qu'Albino a mal pris, on a pété le budget. C'est un malade lui. Hein. Devant la caissière, il dit... Ah, on sait pas respecter un budget. Hein, on Arrête passe deux des minutes des... comme ça. Comme... Ah, j'ai une voix grave. <rire> on passe pour des homos. J'ai une voix grave. J'ai rien contre les J'ai dit, j'ai dit avec une voix de bonhomme. J'ai dit... On a pété le budget, il a dit. On a pété le budget. Ouais, C'est pas vrai. C'est parce qu'en fait... On on on... Il a, a, a peur et... de ah, ses orientations sexuelles. Il n'est pas sûr. Est chaud, du fait. coup, dès qu'il a une phrase qui sort en contexte, il pas par des hommes, comment c'est même bien? C'est pas où? Bon. <rire> euh, du coup, on vous a acheté de la prot exclusivement parce que, en général, c'est ce qu'on dit, ça coûte la plus, le plus cher et tout. Donc, tout ce qui est patrie, on n'a pas pris, mais il en faut dans le placard, les gars, c'est ce qui fera la base de vos assiettes. On a failli de l'idole, d'Aldi par la même occasion. Ouais, c'est hein. vrai, comme d'hab. C'est pour ça qu'on a filmé que le début de course parce que. <rire> Partout où on va, on se fait virer. Allez hein, base de fit rappelez-vous. Euh, en glucide, du coup, on n'a pas de riz, pas de pâtes, mais on a les flocons d'avoine. C'est un essentiel pour ma part. Et pour faire du mortier, si vous avez besoin <rire> éventuellement. Donc lui, il en consomme pas du tout. Mais si mais... quand je vais faire du placo. <rire> ou... Là, en consomme. Là, vous avez vu, il a fini les travaux. C'est magnifique. Bah, voilà, C'est l'avoine. C'est fait à base d'avoine. Eh oui. Mais les gars, ok, le bout pas top. Mais des œufs, on peut toujours euh, oeufs, ça va. En galette, donner du goût pour ceux qui aiment le sucré. Vieille. Vous pouvez rajouter du cacao. Ouais. mais En vrai, je dis ça, mais tu mélanges avec des œufs. Tu fais une galette avec dessus. Tu mets du miel. C'est Okay. ça sera pas excellent mais ça les gens pas pas en fait Nutella, quoi. Euh, le, le, tout ce que ça va vous apporter de bon euh, au pour niveau du physique au corps même au niveau de la santé excellent. ça vaut assurant. ça vaut le fait que ça soit moins pas terrible si c'est autant recommandé dans les gens qui veulent perdre du poids et tout c'est pas pour rien de toute façon c'est qu'est-ce que tu veux présenter on essaie d'aller vite parce qu'il y a beaucoup de choses moi je veux présenter ça ah ouais il m'a fait la leçon non franchement non mais t'as raison tu m'as ouvert les yeux là dessus franchement j'avais jamais fait attention c'est ok dans 100 grammes en fait il y a 275 calories donc 200 grammes, ça fait 550 calories ça fait beaucoup si tu mangeais avec pavé comme ça, tu as presque 600 calories, mais pour quelqu'un qui a du mal à prendre du poids, voilà. c'est tout petit, ça c'est bon. En petit. fait, euh, moi je, je le prends, Ça, si j'ai pas envie de manger de viande, bah pour moi ça c'est l'équivalent de deux steaks. C'est ça. Il y a à peu près 40 grammes de prod dedans. Ouais, Donc c'est deux steaks hachés, euh, vous voyez, c'est euh, 200 grammes de blanc de poulet. Donc je prenais Exactement. ça, mais c'est vrai que c'est hyper calorique, mais moi je le voyais pas physiquement parce que j'ai besoin de consommer beaucoup d'aliments et tout ce que je m'injecte. Euh, tout ce que je ah consomme, <rire> je savais que j'allais être choqué. Je fais jamais de banane là-dessus, je savais que j'allais être Donc voilà, feta c'est super ouais. bon goût en plus les gars. Ouais, ah, je sais pas, j'ai jamais goûté une charla un jour, hein, si on voit en, en Grèce. Et du coup tu m'avais fait tu m'as ça. C'est vrai que j'en consommais en plus c'est une période. Bah, c'est du crottin de chèvre. Bon là c'est écrit fromage. Et donc... du chômage euh, chèvre frais. Et c'est un peu moins calorique. Donc euh, pas mal aussi les gars. C'est pour 350 calories Pour une vingtaine de grammes de Même en collation, c'est voilà, oh, tu te tapes en, en collage. 4 heureux, heureux. au matin au petit-déj. Euh, le soir, quand t'as la flemme de cuisiner, ça t'as juste mais à ça, ça ouvrir se à se consommer. Cuit, ça. Non, ça tu prends. Tu mets fluide d'huile d'olive, tu coupes des tomates cerises qu'on a achetées. Comme une mouda, en fait. Voilà, comme une okay. moda. Petite salade. À côté, tu fais des glucides si t'as besoin de calories, mais il y en a assez. Okay. Bah, en vrai, tu fais tomates plus ça, ça te fait un repas correct. Bon, les fruits, on va vite passer, mais il en faut les gars. Sinon, vous supplémentez sur QNT euh, Sport Nutrition. Il y a les vitamines qu'on prend tous. Les légumes, c'est pareil dumes c'est la même chose. Pas frais, mais au moins ça se conserve, tu les manges quand tu veux. Voilà, la seule différence avec les légumes frais, on l'a dit dans la vidéo, c'est que c'est juste un peu salé, mais sinon c'est les mêmes apports nutritionnels. Et c'est ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la prot. La prot, donc en prot, qu'est-ce qu'on a pris d'autre, albino Du poisson, plein de poissons. Du poisson, on l'a pas pris frais, on l'a pris en ça, boîte, parce que c'est la hasse, et parce ça que ça va frais. vite à, à, à, à, à se consommer. Tout, tu manges 20 grammes de prot, 20 grammes de prot, là aussi, Une trentaine, je crois, la un ouais. peu plus. Ah, ok, a été goûté. t'as une trentaine de comprends. Euh, bon, le goût pas top si vous le mangez comme ça, mais c'est faisable. Il y a des mecs non, qui sont moi Quand j'ai commencé à muscu, c'était ça. Je les cuisiné pas. Ton filet d'huile d'olive, ça passe. Alors ah ça passe. Mais si vous voulez du donner du goût, il y a des recettes sur internet. Bien vous sûr. tapez, vous allez trouver. Nous, on n'est pas là pour ça. On est là pour euh, vous faire acheter ces articles Fromage blanc. essentiels. Ça c'est ce que moi j'aime bien. Fromage blanc, ça j'aime bien. Pour les gens sucrés, c'est top. Voilà. Après, si vous voulez faire encore plus d'économie, il y a un grand pot. Moi, mais c'est ce que je fais. Mais moi, je suis long à le taper le grand pot. Tu le tapes deux fois. En deux fois. Je fais 500 grammes avec du miel. Tu arrives à peu près 30-40 grammes de prot pour aller. 300 calories, c'est que dalle. Alors que le truc voilà. est énorme, tu vois. Et tu manges combien de grammes du coup en... 500. 500 à chaque fois. 500. C'est un euh... kilo le pot Le pot fait un kilo. Tu le coupes en ah deux, voilà. ça fait à peu près 1,30€. On a pour 70 centimes de prod, en gros. Alors que là, les pots, c'est des combien 70 grammes, je crois. C'est 100 grammes, c'est peu. En gros, il faudrait que je prenne 5 pots. C est, c est Une chaud, portion, c'est 100 grammes. Moi, j'ai l'habitude de manger, de manger 200 grammes de fromage blanc parce que j'aime pas trop ça. Je pourrais pas me taper 500 grammes. Donc, c'est pour ça que je les prends en individuel. Mais en, en gros pot, comme il fait, c'est moins cher. Ouais. Par contre, le toilettes il va prendre cher hein, si vous mangez des 500 grammes comme moi. Les Ok, c'est de la merde. Là, il y a 15%. Va, 15%, je te 15 jure que ça va. 15% de matière grasse, ça va. Ça... Ouais, mais le 5, c'est toujours mieux. C'est pas le plus ah. optimisé, mais ça va. Ouais, mais c'est pareil, on sait pas. Quoi, tu sais, écrit viande bovine française. Par rapport ah au ouais. prix, en fait, ça me fait toujours ça peur euh, au niveau de la La provenance. Ouais, comment ils l'ont produit, tout ça. 15 mais bon, on, on fait pas bovine, de chichi. Si on n'a pas de sous, on prend ce qu'on a. Pareil pour les œufs, ça, c'est de la merde, ouais. les gars. Si vous en mangez toute euh, votre ouais, vie, catégorie A, je sais pas quoi. Code 1. Moi, je les achète à la ferme, les miens. Voilà, c'est mieux. Parce que sur le long terme, ça peut être mauvais pour moi. De goût, tu le sens. Ouais, et même au niveau de l'épaisseur des œufs, les vrais œufs ils sont beaucoup plus gros. Vous avez plus de protéines et beaucoup plus d'oméga 3. Là-dedans, il va avoir beaucoup moins d'oméga 3, vous allez avoir que des oméga 6. D'ailleurs, en parlant d'oméga 3, il y en a aussi ici. Tu me disais que c'était trop calorique ça Moi, je suis le genre de personne qui va baisser ses lipides dans sa tête et monter les glucides parce que ça va me permettre de manger plus vu que les glucides sont moins caloriques. 2 pour moins caloriques. 100 grammes d'amande, t'as 600 calories, c'est monstrueux. T ouais. Plus que ça non c'est ça 626 calories Alors dans 100 grammes de pâtes t'as 300 calories Ah ouais c'est clair Si on, on pense en termes de calories c'est pas terrible Mais après on va pas se manger le paquet les gars Vous en prenez 6, ouais, voilà. une dizaine Vous voyez une petite poignée Et c'est un super aliment pour tout le corps humain Même pour votre cerveau Donc hésitez et pas Il en faut de toute façon C'est protéiné il y a plein de bons lipides dedans Moi je vais rester sur le côté sucré Chocolat noir Pareil hein, 70% cacao c'est le minimum Ah mais je te jure que 70% c'est pas sucré le sucre tu le sens pas Moi j'aime bien Dans mon frigo c'est du 75% Tu sens pas le sucre mais t'as le vrai goût ah, du cacao. Ah. Ça. Et une fois que tu es habitué, c'est bon. bon. Voilà, parce qu'au début c'était dégueulasse ah, début pour moi nouveau. en tout cas. Et parce qu'il faut toujours le prendre supérieur à 70%. Ouais. C'est là où vous allez, vous allez avoir euh... les bonnes valeurs nutritionnelles. Ouais, au bout de 3-4 fois, tu commences à te dire il y a un truc bon dedans. Donc prenez au minimum, vous prenez 70 si vous n'avez pas l'habitude, et vous montez progressivement pour atteindre 100% de cacao. Non, ça peut être temps. un malade mental, et Là, là il ouais. faut s'accrocher. De... Avec un café, ça passe. Ouais. Tu manges. C'est Ils font du goudron sur la route avec le même chocolat. Ils font le même. Non, mais oui, il y a des trucs, c'est grave. Ça s'appelle beurre de cacahuète. Si vous voulez de l'enduit, ça marche aussi c'est... Ça aussi, y a pas... bon, niveau santé, ça a pas été moche. Mais ça fait une super collation avec justement le pain complet. Ouais. Vous mettez ça. Euh, moi, c'est ce que je fais en ce moment. Je prends ça, je prends deux tranches, je mets du beurre de cacahuète et à côté, j'ai ma bride de lait euh, QNT euh, au chocolat. Les gars, c'est super bon en goût. C'est bien sucré quand même, donc attention, mais il y a assez de frottes. Le seul défaut des, du beurre de cacahuète, c'est que c'est pas le mieux. En plus de ça, c'est. Enfin... Euh, ne serait-ce qu'en termes de calories d'apport c'est pas le mieux. En plus de ça, t'as un plus gros risque d'inflammation. Euh, je crois que c'est au niveau des articulations. Ouais. Si vous avez de l'argent, prenez du beurre d'amande, hein, a pas fou. Ah ouais c'est clair, on l'avait déjà dit, hein, mais. Mais ça coûte une fortune. C'est 15 euros. Hein. Là wow. ça, ça nous a coûté je crois 3 balles. Ah au même prix t'en as 10 des comme ça. Ah, donc voilà. Que... Euh, ça, Voilà. Si vous avez la flemme de vous faire un shaker, vous avez pas trop le temps, vous prenez deux trop. tranches, d'or du pain complet et c'est parfait, c'est pas cher. Et il euh, y, a, y a de la prod dedans. Ça, je sais pas comment vous faites pour manger ça. Ça c'est bon, Franchement bon. je l'ai fait au début, c'est dégueulasse comment. Après c'est meilleur la viande je suis d'accord avec donc, pour donner du goût à ça, les gars, les épices, les épices. Mais, mais avec des épices, a, tu sens l'arrière-goût du poulet. Ouais, oh, moi ce que je fais, c'est que je le, le, le puis fort et au four, c'est pas mal. Je quoi. pourrais vomir, tu vois. Moi, je préfère ou, ou, quand même mariner ou à la boucherie. Ou Sinon, ouais, et puis lui-même je je mariner, vous, tu vois. Vous hein. pouvez le mariner, vous -même. Tu peux le mariner toi-même. Mais euh, là, c'est pas cher, il y a un kilo, donc ça, ça fait facilement la semaine, les gars. Euh, avec tout ce qu'on a pris, hein, bien sûr, ça et ça euh... fait deux jours. <rire> voilà pourquoi on arrêtera cette vidéo <rire> sur ça. Ils doivent faire quoi d'autre Pour la fin de la vidéo Ils doivent s'abonner, liker la vidéo, c'est super important. Ah ouais. Si vous êtes nouveau, les gars, c'est sur Fitness Fusion, ouais. que ça se passe le fit game. Hein. On peut même vous proposer des recettes pas chères, protéinées, il n'y a pas de problème. Voilà, plan alimentaire sur notre site internet www.fitnessfusion.fr. Et c'était tout pour aujourd'hui. C'était Fitness Fusion de la FF. Vous étiez en présence de Pimous. Et Joe, du force et fun